Bonjour les amis, je suis dans un taxi, dans un taxi à Marrakech. Je m'éclate, je vais, je vais vous montrer un petit peu. Et donc j'ai pris un taxi pour lui demander de m'amener euh, dans un désert. Et voilà, il faut savoir, les optimistes savent s'adapter aux cultures et aux us et coutumes des pays dans lesquels on se trouve. Vous voyez, le chauffeur n'est pas là il s'arrêtait. Il avait faim. Il m'a demandé s'il si pouvait s'arrêter pour manger un bout. Voilà, c'est un truc. Je m'imagine pas ça à Paris. Mais voilà, on prend de ça avec philosophie, avec beaucoup d'humour. Et ça fait partie, euh, voilà, de, du pittoresque local. Moi, je trouve ça, ça m'amuse, je trouve ça, je suis en train de cuire dans la voiture. Mais voilà, c'est ça l'optimisme, c'est pas, pas se tracasser, On a, j'ai le temps, c'est la fin du séminaire, je dois faire une conférence ce soir, mais j'ai quelques heures devant moi, et euh, voilà, on va m'amener voir des berbères, j'avais envie d'aller dans le désert, voir des chameaux, et en faire un autre tour, voilà, profiter de l'instant présent, et profiter de ce qui se passe, et voilà, là je dois attendre que, que mon chauffeur revienne. <rire> Moi, je trouve ça hilarant, je voulais partager ça avec vous. Ça, ça me fait vraiment rire. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao